je quitte la planète TX 183. Je rentre à la maison. On approche. Leadership, demande autorisation d'atterrir. On Cela fonctionne. Professeur, savez-vous à quoi c'est l'objet que je tiens FN2187. Il n'y a pas de temps à vous accorder. Attention. Et Fundo arrive. Ah, hein dommage. Capitaine Fundo, le professeur vous attend à la serre. Mais tu tiens, Vicky, tu sais à quoi ça sert Je n'ai pas de temps à t'accorder. Dégage. D'accord. Prof, capitaine, qu'a donné vos recherches sur TX-183 Trois objets. On va commencer par cette statuette. Oh, vous avez trouvé le plus grand des super-héros Il a combattu le père fouettard sur sa Noël mobile et était tiré par une espèce de cervidé magique. Mais c'est exceptionnel, prof! <rire> bon, allez, passons à autre chose. Bon. D'accord. Une sphère dans laquelle on peut se refléter et. Ah, un rite propre à TX183, mon bon Fundo. Ces pommes, comme amères le nommer, renfermaient leurs défunts. À titre posthume. Et une fois dans l'année, ils les accrochaient à une espèce de conifère pour rendre hommage à leurs défunts. Ouais, une urne funéraire, quoi. Ouais. Et ils arrivaient à mettre toute une personne là-dedans Non, juste les testicules. D'où la forme sphérique. Mon ah beau bon fundo, c'est comme ça que vous rendez hommage aux morts euh, euh. Regardez, ça brille, ça brille, ça brille. Oh, un anguirlandage. On anguirlandais les enfants. Comme ceci. Voilà. S'il n'était pas sage Ouais, bah moi ça me donne des idées pour les gosses du Shifumi. Ils arrêtent pas de me piquer mon alcool de contrebande. C'est vrai, ils aiment boire avec mes cigares. Ils vous arrive quoi Oh, je sais pas. Une envie. Ouais, bah quand même. Oh la chance. Peut-être la magie des fêtes de fin d'année. Allez, repartons l'aventure Vous allez pas me laisser là, prof euh, Prof Et voilà Si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos Space Tozy, donc si tu ne veux pas y abonne-toi, et clique sur la cloche, tu as trouvé le troll t'a Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus